Vous esquintez quand même les espaces verts. Il me filme, je vais pas passer sur Youtube Aujourd'hui on est sur un skate park et on va essayer de se faire une petite session Comme il a plu il y a pas du tout de rider Et là ça sèche un peu donc on en profite pour trouver des petits sauts On vient de trouver un petit chapresse, il a l'air de se faire, donc là on va se chauffer dessus. C'est parti Voilà. C'est scandaleux, il l'éclate, putain Ça va, ça glisse pas Euh, bah non, ça va. En fait, quand t'arrives bien au-dessus, je pense que ça glisse pas. Je pense que si on avait été un peu plus juste, ça aurait été terrible, mais là, ça le fait. Venir. Venir. <rire> la difficulté 1 c'est mouillé 2 c'est trempé C'est la même chose 3 3 c'est humide Non, 1 c'est mouillé 2 il n'y a pas d'élan 3 Ils sont chauds faut pas se comparer, ils sont trop chauds hein. oh, yes. Yes. Yes. Oh. <rire> Non J'ai été rappelé par la matrice Non mais on, on cuttera on, on, on cut, on cut Oh putain Allez. Oui Là il est dessus Yes Alors moi je suis un gars un peu suicidaire Il n'y a pas trop d'atterrissage Mais j'aimerais bien faire double chat Alors je vais rien promettre hein. Par contre je vais faire des tests Ok et on le rappelle que l'arrivée euh, c'est sketchy, hein. c'est que c'est ça. Il y a de la terre mouillée, enfin c'est n'importe quoi. Non. Non. Oh, oh, oh. Ok là ça part. Hein. Ouais j'arrête pas. Ça va gros J'ai envoyé sans envoyer mais c'est bon là. Je peux pas faire mieux comme prep du coup. Ouais. Mec c'est énorme. Bah en fait pas... j'ai eu peur. Du coup au dernier moment je me suis dit non j'envoie pas. Sauf qu'en fait bah je l'ai fait mais avec mon pied. <rire> du coup c'est bon là. je t'excuse, je vais l'envoyer. Allez allez allez on revoir En fait j'ai je... piétiné là. Allez 3 2 1 Allez. OUI OUI OUI, oui yeah oh, oh yes C'est quel était tellement oh. fort 3 <rire> <rire> <rire> J'avais l'impression d'être un gladiateur hein. de... Allez, allez Romain Romain, oh, Romain. C'est un, un mémite quoi Allez Ça va frotter fort pour taper fort hein. Allez, il le soleil Allez Allez vous, Romain Allez, allez yeah yeah Oh, oh un peu juste, <rire> Bon, il y a un chaplonge ici qui a l'air cool à faire, il y a un petit drop derrière par contre. Donc euh, voilà, on va faire des prep pour voir si ça se fait. Le truc c'est que aujourd'hui, c'est un peu trempé et ça a été à l'ombre toute la journée. Du coup, il reste pas mal de, de portions mouillées et puis on a un petit muret qui est pas, qui est pas dingue aussi au niveau accroche. Genre il y a plein de mousse dessus donc c'est un peu sketchy. Il en soi ça se mange bien mais le drop derrière moi il me fait vraiment peur. En fait il y a pas longtemps Louis il s'était blessé au genou et là il reprend avec des sauts assez grands. Et ce qui lui fait peur c'est le drop en fait parce que l'arrivée est assez sketchy. C'est l'humidité hivernale, Tu peux mettre des cartons. C'est bon, je me sens chaud là, je vais lancer le chape -mange. Il y a la vibe qui est cool, il fait beau, je pense qu'il faut y aller là. Et Michel, c'est vrai que c'est vrai que. Il a tellement pas poussé en fait. Il était tout chill. Oh yes, J'adore ce genre de truc. <rire> Let's go Alors il a vu le saut, il s'est préparé en deux secondes, il l'a fait direct. Tout le monde s'est chopé, on a, on a amené un peu de hype. Dans une session, c'est grave important qu'il y ait une, une bonne hype générale. Parce qu'en fait euh, quand il y a quelqu'un qui réussit un challenge, et, en fait il me transmet un petit peu son énergie. Et du coup bah, ça nous aide aussi nous quand on a envie de faire des challenges. Quand il y a tout le monde qui se supporte, qui se pousse et qui et que tout le monde envoie des dingueries, ça, ça motive de ouf à, à se pousser soi-même. Hein. <rire> On va à un spot qui est assez connu, enfin, genre nous on l'a déjà fait plein de fois, c'est un, es un espèce de, de gros bac où il y a du, du sel dedans, euh, au cas où s'il y a du verglas sur les routes, il est rempli de sel, donc il est bien lourd et tout, et genre c'est en plastique, ça rebondit un peu. Bon, voilà, on arrive au fameux bac à sel. Les gars c'est ici à Colombier, pour ceux qui connaissent un peu Rennes. Bon bah aujourd'hui je vais... je vais bien te taper dessus. <rire> <rire> Mais là où il y a... Oui. Oh, oh. Ouais, as bougé, hein. oui. ça bouge pas. Ouais. Des Genre je m'y attendais pas du tout. à a joué un, un comme proto. ça. Ça pim lui. Après, Riz, un autre level. Oh, non, oh, non. tu ouais. Regardez la sage <rire> un peu là. Par contre attends, c'est un chon. Euh, ça se soulève il hein. bah, oui. est serein Louis hein 75 kilos là dessus avec de la vitesse ça pile hein c'est parti en routine. en routine les mecs qui ils chers à planter là non ça vous gêne pas plus que ça vous non, oh, non ça, non, ça va ouais, ça, ça fait une petite animation vraiment. dans le quartier ça fait un pas petit pas spectacle il y a des trucs euh, ça ailleurs, vous plaît pas vous, vous sautez si mais Genre... vous, vous, vous esquintez quand même les espaces verts, il bah, faut réfléchir aussi. On les met en valeur, on va dire. Mais, mais si non, vous voulez, est si, vrai, si, si vous voulez. Vous vous a... Il y a des acrobaties là-bas ou même choses. On éteint les lumières aussi de, des, oui, bah, des je enseignes. Vu, je vous ai vu bah. une fois, un soir, j'ai vu ah, bah, voilà. des gars qui sautaient, je dit ça c'est ça. C'est nous, c'était nous. Ah, c'est pas Du coup, il y a un peu de merde et un peu d'intelligence. En fait, on règle. J'avais un message pour les jeunes générations là. Il y a 75 000 personnes qui vous regardent. 75 000 personnes qui me regardent. Ah, il, me, il me filme. Je vais pas sur YouTube. <rire> Moi, quand je, quand je discute avec quelqu'un d'inspirant, ouais. j'ai envie de le, de le prendre en vidéo. Bah, il faut pas vous ça laisser faire, c'est tout. Il faut, euh, faut, pas il faut réveiller vous... les consciences. Il faut, faut, pas se, faut pas se laisser faire. Exactement. Quoi. Euh... On, va, on va rester en contact. Il y a un Instagram qui traîne. Ça, ça récupère ça. les informations. Bah, si tu veux. Mathieu, Mathieu c'est Jack, <rire> Jack. Ouais, <G> Toujours avec les grands-mères, toujours ouais. C'est un charou. Alors, alors attendez Jack. Non mais on pourra faire du camping ans, On <rire> pourra faire du camping <rire> <rire> Tenter des choses, c'est incroyable ça se trouve, on va faire du camping avec Jack. Bon <rire> alors bon c'est pas grave, continuez à écraser les p'tits. Ah, <rire> parfait Et moi je voudrais essayer de faire euh, KG sur la poubelle C'est un peu bizarre mais je vais essayer, on va voir Let's go Ça va partir fort. Il a dit je vais faire une bonne trape et il l'a lancé. C'est n'importe quoi. Yes <rire> Je ne le ferai pas. Non, non, je le ferai pas, je vous assure. Ça part en petit side full. Je vais pas être aussi haut, oh, putain Nickel Allez continue gars ça va tuer Eh merci, ça fait plaisir ouais, cool. Là j'ai prévu de faire euh, 5-4, cool On va voir oh, wow <rires> Check Yes, check Ah oh, j'ai le Ah je suis baiser les morts Ouais Là on se retrouve à Carlan On va essayer de pas trop faire de bruit en arrivant parce que la dernière fois qu'on est venu c'était pour le corps de Shukai Et vraiment c'était un truc de fou d'ailleurs si vous avez pas vu ça Franchement on vous le met juste là Shukai c'est un, un putain de dieu C'est un mec qui traîne à côté euh, Enfin genre sur Rennes et c'est un malade. Ça y est, on est oh, sur le pas. toit. On va aller voir ça tout de suite. Bon, ce toit, vous commencez à bien le connaître parce qu'on y va souvent. En fait, il est trop trop bien. On a eu plein d'idées, plein de lines. Puis il y a plein de gaps de partout. Donc euh, à chaque fois, on revient avec une nouvelle idée. La dernière fois, c'était lui, il faisait Cork. Ah, Cork Carlan. Sacré rouge gaffe. C'est quoi le nouvel objectif là Ici, je compte au deuxième toit. Il y a 15 pieds, le même saut que mon cork. Et... Mais beaucoup plus de, voilà. de différence de hauteur. Exact. Le truc c'est que l'élan il est vraiment parfait. La récepte est cool aussi peut-être un poil dur. Mais c'est vraiment que c'est énorme quoi. Je, je sais pas si vous vous rendez compte. L'idée c'est qu'il parte genre, vraiment d'ici et qu'il atterrisse là. Tu le sens Je le sens trop bien. Mais vraiment. Allez je suis okay. des terrains Check ça mon gars, yes Allez, ça part What Oh mec Ça va Ouais ça va, nickel. Tu l'as eu bien yes. Mais <rire> c'est un animal C'est un malade Chaque session ce mec là, il nous choque Vraiment à chaque fois C'est un malade What Il est tellement oh, chaud, c'est okay. n'importe quoi En fait il était là-bas, il s'est retourné Il a fait ok, 3, 2, 1 ça part Il a rien dit, il est parti, c'était incroyable Oh, t'es chaud, attendez, mec! Hein. Franchement, eh, allez, ah. voir, allez voir son stage Shukai, juste ici. Franchement, c'est une machine. Dingue, c'est fou! Toutes les sessions, Il était là, et il était comme ça, il était. Eh ok, oui. je regarde là, et après, il a couru pour y <rires> aller, c'est incroyable! <rires> oh putain! J'y <erkt'> crois pas! Ça <curso> va ou quoi? T'es chaud, mec! Ta, oh, ma tête! Oh, putain! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! En vrai, on se rend pas compte, je crois, en vidéo, mais c'est énorme! Bon, à chaque fois qu'on vient sur ce toit, c'est vraiment des dingueries. Là, je pense qu'on va rentrer parce qu'il n'y a plus trop de luminosité et puis il commence à cailler de ouf. Mais voilà, c'était une bonne session. Allez, on enchaîne.